Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur la chaîne de Zach, du coup je suis en présence d'Emma et on a une petite surprise pour lui, étant donné que c'est la fin du local. Vas-y Emma explique ce qu'on va faire un peu. Bah on est un petit peu ému parce que si vous connaissez Zach et que vous le suivez, il a eu plein d'aventures avec ce local et aujourd'hui dernier local Forcément ça nous touche un peu. Forcément ouais. Donc on a décidé d'aller faire quelques petites courses pour lui faire une petite surprise. Donc il ne sait rien. Voilà. J'espère qu'il ne sait rien. Il est pas au courant là, il est sur Panam. Du coup on a ouais. le local pour nous deux et on va du coup organiser tout ça pour que du coup à la rentrée de, de Zach qui va pouvoir euh, voir un petit peu tout ce qui s'est passé Tu aller et puis, faire les euh, courses hein ouais, Moi j'ai trois petits trucs à faire encore au local yeah. Donc euh, toi tu vas aller faire les courses Et moi je vais découvrir un petit peu ce que tu as acheté euh, juste après Ça, ça marche Allez. Allez. Allez à tous les gars a few moments later. Ok on est de retour Moi j'ai fini de faire mes petits trucs que j'avais à faire Il y a Emma qui va arriver Enfin qui est juste là derrière la caméra Voilà, Elle est revenue faire des petites et courses, a fait et des courses Ok. Moi par contre je suis pas du tout au courant De ce qu'elle a apporté Je vais le découvrir maintenant Vas-y montre moi tout ça Vas-y un objet tu peux acheter un objet, vas-y. Ouais, c'est quoi Attends, c'est des. C'est un ballon gâteau d'anniversaire. Mais non. Mais si, justement pour fêter genre euh, le premier anniversaire du local. C'est incroyable. Ouais, vas-y, hein, on, va, on, va, on va gonfler tout ça là. Vas-y. je peux un autre objet. Ok, ou je suis sur un truc. Euh... <rire> c'est quoi C'est pour. Je veux que Zach mette ça. <rire> je veux voir son <rire> crâne avec ce truc là. Énorme. Ça, Mais ça, le croix... Ça sent... Incroyable. Notre sortie c'est un petit peu ou pas, les gars? Là, vas-y, je repioche encore. Là, j'ai l'impression que c'est mon local, c'est incroyable. Des petits ballons en forme de cœur, oh, trop mignon. Là, il y en a 8. Ça va faire un peu ambiance caliente, non? Un peu, non, tu non, sais pas... non là, il y en a d'autres. <rire> ouais, tu ok, vois ok. Les couches, okay. Coeur, ambiance ouais, tamisée et tout, tu connais? Ok, là, c'est des petits ballons baudruche. Là, tu connais ouais. euh, à Hôtel de Ville. Il y a plein de gens qui ont ça. Je sais pas pourquoi. Ah c'est un Z Il n'y avait pas de A pour Zach Donc j'ai pris qu'un Z Ouais mais le Z c'est bien un ah, là Home Tu veut dire bienvenue à la maison Ouais pour les gens qui parlent pas très bien anglais comme moi <rire> Donc euh... là on va lui mettre un petit message, un petit truc Voilà pour lui dire qu'on est, est fiers et qu'on est content d'avoir travaillé Ok trop lourd, trop trop lourd Moi je vais encore ramener des, des petits trucs de chez moi euh, pour, pour demain Et on va installer tout ça, mettre en place ouais. tout ça là Et puis ça va ça être énervé je plaisir. pense Wendy tu t'as une chose de faire un petit gâteau pour... Euh... On non, non, non, non, non, non, mais ouais vas-y bah On fera on fera les courses. OK, bah c'est parti, on va gonfler tout ça. non, non, eu un petit souci avec le gâteau percé. Bah voilà, hein. on a fini de gonfler tous les ballons On a le gâteau qui est juste ici, le Z qui est là Le petit chapeau de Zach <rire> <rire> J'ai tellement hâte qu'il le voit Tiens, mets-le pour voir ah ouais. Incroyable, Incroyable, quoi. Hein. Incroyable. Incroyable On se retrouve du coup demain Pour bah, l'annonce du vlog final Avec Zach, hein. let's go a demain Yo les chips On se retrouve du coup le jour J On va du coup pouvoir accueillir Zach pour la petite surprise On l'attend là Comme vous pouvez le voir On a aménagé un petit peu On a mis des, des petits trucs de, de fête foraine là On a globe. Et juste à côté On a du coup préparé 2-3 petits trucs Des cookies, un gâteau et Même des petits trucs gonflables et tout Téléphone, tout ça Donc voilà, ça va être très très, très énervé on a trop Et puis là. là on va attendre Je vais poser la caméra juste ici Il va rentrer par là Il va rentrer par là Et c'est parti a few moments J'attends Oh bah, des jolis ballons, dis-moi Bonsoir <rire> Hello Ah oui <rire> Je vois que vous avez eu de la suite dans les idées <rire> Bon déjà, merci beaucoup, hein J'avoue <rire> que je ne m'y attendais pas <rire> ah, ouais. Ça, ça fait plaisir, ça. tu vas bien Emma moi Ça va et toi Tranquille, tu vas bien Ça va et toi Ah ça va super, ça va super Ah oh, ouais T'as ressorti l'escabeau et tout <rire> Bah ouais, bien sûr Non, c'est bien, c'est bien Du champagne et tout, non, passe bien, passe bien Bah déjà, merci énormément pour la surprise C'est très plaisir ah, je suis très content, extrêmement content. Les tests et tout, tout a roulé. Ouais. Nickel. Oh là là là là, vous avez vu les surprises qu'on me fait Regardez-moi ça, c'est beau <rire> Non, je suis très content, suis très heureux. La présentation va être... La présentation va être... Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui pour la vidéo setup finale du Vlocal où je vais enfin vous montrer l'étendue des travaux qui ont été réalisés ces dernières semaines. Le Vlocal, c'est une petite série que j'ai montée pour vous montrer la vie du lieu, comment ça se passe, comment la montée, etc. Donc vous avez pu voir la progression tout le long. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout ce qu'on a fait ces dernières semaine Et j'en suis très fier parce que ça nous a pris beaucoup de travail avec Alex, euh, mon alternant et avec Emma, ma stagiaire que je vous ai déjà présenté. Donc déjà ici nous sommes à l'étage avec une différence qui est massive, on vous avait déjà montré tout l'étendue des travaux que qu'on avait fait pour euh, tout ce qui était mur, placo et tout, et refaire cet endroit qui était absolument délabré. Euh, Mathéo vous fera un avant après, c'était quand même certain. On a ajouté une grande nouveauté depuis la dernière fois, c'est au niveau. Du sol. Voilà, donc il y a des amis qui sont venus et qui nous ont monté. Euh, c'est du lino, j'avoue. On aurait pu croire que c'était du parquet, mais c'est du lino. Ça suffit, j'avais pas envie de me casser la tête à faire des trucs vraiment trop euh, compliqués, même ça, ça aurait rendu un petit peu mieux. Donc, ça, c'est une pièce qui va servir pour un peu plus chill, etc. Je vais acheter un canapé, je vais acheter une télé, je vais acheter un meuble. Bon, là, tu peux t'imaginer le setup assez facilement. Un canapé ici. Là-bas, par exemple, il y a de la place pour pouvoir foutre, par exemple, un rétroprojecteur, même si j'en ai envie, tu vois. Mais ce sera vraiment l'endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus détente. Là, pour l'instant, on il stocke un peu de matériel, voilà, donc ça sert un petit peu comme ça. Mais un petit coin, euh, étage qui sert également, bah, de petite cuisine. Voilà, vous voyez, bon, histoire de calmer la chose, on a ajouté un petit... Pour micro C'est pas encore totalement rangé, hein, je le dis direct, mais bon, vous l'aurez capté. Donc ici, il y a le petit espace cuisine avec euh, des couverts, etc. Si tu veux manger, si tu veux te réchauffer quelque chose. Si tu as envie de chier, tu peux également aller dans le Moi, bah, Je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt à montrer ici. aussi <rire> <rire> le chiot. Mais l'étendue, et en tout cas, la majeure partie de ce qu'on a fait, se situe plutôt en bas. Donc on va redescendre en bas et là, je vais vous montrer tout. Mon setup perso et le plateau dont je vous avais parlé. Je vais vous montrer les produits, les références, l'acoustique. On descend. Et nous voici de mon côté. Alors comme vous avez vu sans doute en début de vidéo, mes superbes stagiaires et alternants m'ont fait une surprise. Voici beaucoup de ballons, voici à manger, voici également le setup. Je vous le présente et je vous montre un petit peu tout ce qu'on a fait. Je vais commencer par un truc que vous avez déjà vu, le setup perso. Ensuite, on passera au plateau et je vous parlerai également de l'acoustique et de tout ce qui a été investi pour rendre cet endroit bah, d'une superbe et de euh, cool à, à travailler et même pour produire des émissions, etc. Ce sera très cool. Donc voici le setup perso. Vous le connaissez déjà. J'ai déjà commencé à faire des vidéos et même pas mal de streams ici. C'est un réel plaisir de taffer ici. J'ai fait en sorte d'avoir quasiment le même matériel que chez moi. En tout cas, au niveau du son, au niveau de la plupart de ce que j'avais, c'est la même chose ce qui fait que si de temps en temps je live de chez moi, j'ai une certaine qualité. Je reviens ici, j'ai similaire, tu vois et ça c'était vraiment quelque chose que je voulais. Les micros, c'est des AKG de très très bonne qualité que je conseille à tout le monde, mais ce qui fait la diff, c'est plutôt les tables de son. Donc j'en ai deux. J'ai une Midas ici MR18 que vous pouvez euh, trouver euh, voilà sur des sites mais qui est très bonne qualité, Je vous avais déjà montré dans une vidéo setup chez moi. J'ai un petit, je crois que c'est un ampli, c'est un truc comme ça et voilà, c'est un Behringer. Alors faites pas attention au couteau, hein, je suis pas un tueur, mais c'est ici que ça se passe, un petit Behringer et c'est la combinaison des deux qui me permet d'avoir un setup son de qualité au niveau des PC, j'ai deux PC. Il y en a un, c'est le PC de jeu, c'est un monstre absolu, c'est celui des écrans de droite que vous pouvez voir ici. Demain, Dedans, il y a une 3070 euh, ou une 3080, je sais plus, mais bref, c'est une euh, dans l'eau. Alors certains me diront ouais, 3090 c'est mieux. Bon bref, 3070, 3080 avec euh, un gros processeur, j'ai un i9 et tout, donc autant te dire que niveau gaming, tu te régales, tu fais ce que tu veux. Il est connecté par un elgato au PC de stream qui lui est ici. Et à un setup également super, il a un proc qui est pas super puissant, mais vu que je stream avec la carte graphique, euh, et ben dedans il y a une 2080, donc le proc est pas incroyable mais une 2080 ça permet de pouvoir streamer correctement donc par exemple OBS Studio ici récupère le bureau de là, et les deux sont reliés par un Elgato. Ça se passe assez bien. Au niveau de la caméra, j'ai également la même que chez moi. C'est un Sony A7C. Franchement, ça rend plutôt bien. La qualité est top. J'ai deux lumières. C'est des Elgato Keylight qui servent à bien rendre. On a également regardé une perche pour tout ce qui est opening, puzzle. Si j'ai envie de faire quelque chose bah, bah, en gros, à montrer d'en haut, c'est dix fois plus stylé. Euh, si vous vous en rappelez, cet été, j'avais ouvert des packs Panini euh, de l'Euro 2020 et euh, la cam était foutue un peu sur le côté. Ghetto, c'était pas terrible. Là, j'ai une Logitech. Euh, euh, elle s'appelle Brio Voilà c'est une brio 4K qui me sert à filmer comme ça directement mes mains et ça rend de manière beaucoup plus quali. donc on a beaucoup investi, il y a également un bureau, ça je vous l'avais déjà montré, c'est un bureau de mes amis Up and Desk. un bureau de très bonne qualité qui monte et qui descend voilà, regardez là par exemple, je peux le descendre je peux remonter mon setup, je peux même streamer debout techniquement si j'en ai envie, mais le, le fait de pouvoir le monter, le descendre tu vois, et pouvoir l'utiliser comme ça, ça permet de varier, ça permet d'avoir quelque chose qui est de très bonne qualité, en plus la plupart des choses sont faites en France, donc Cocorico, etc il y a un code de réduction qui va s'afficher à l'écran écran Là, comme ça, qui est possible d'utiliser si vous avez envie d'acheter, donc euh, je vous conseille. Up and desk, les liens sont dans la description. Allez faire un tour, ils font de très bons produits. En plus, si vous voulez, vous pouvez même acheter que le machin pour monter et descendre. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est quand même assez utile de pouvoir euh, diviser les coûts. En plus, c'est pas ultra cher, c'est très quali. Le Maxnomic, ça, bon, chaise gaming, il n'y a pas grand chose à redire, c'est même pas sponsor ou quoi, mais c'est celle que j'utilisais déjà. Tu sens qu'elle a déjà été bien utilisée. Mais au niveau du décor et vu l'angle de caméra utilisé, on a fait assez soft. Le petit tableau Yuji Itadori qui a été fait par une artiste made in Twitter. Voilà, ça a été pour mon anniversaire. C'est Mike qui me l'a offert. Ça, c'est Alex qui a eu l'idée. C'est euh... <rire> mon petit alternant qui a eu l'idée. C'est une petite barre, un peu comme dans les bus, etc. Où tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux écrire, j'ai une grosse bite. Là, il a écrit fin local, Voilà, donc c'est pour marquer le coup. Mais tu peux écrire un peu ce que tu veux selon la vidéo, selon le stream, etc. C'est plutôt top. Là, on a fait assez soft Mais c'est justifié également par l'angle de caméra Donc en fait l'angle de caméra ne capte que ici et ici Donc du coup c'est vrai que quand tu vois le total Ça fait un peu vide mais ça l'est pas tellement En réalité ça rend plutôt bien Un petit maillot sévi Moucoco 14 Pour ceux qui ont suivi hein, mes aventures FM Ils savent que Moucoco a fait des travaux absolument énormes chez moi Donc du coup c'était pour lui payer hommage Mon ancien logo maintenant je l'utilise plus vous le savez Mais faire l'imprimante 3D offert par un abonné Alors techniquement je vais être avec vous Il pourrait se brancher et s'allumer faire de la lumière bleue j'ai jamais trouvé comment le faire, donc euh, on le pose juste comme ça, c'est plutôt pas mal. Je pourrais bien évidemment compléter pour l'instant, il n'y a pas forcément besoin. Je suis assez content du setup. Je rajouterai peut-être des trucs et tout. Les deux lumières en bas, c'est des Philips Hue. Voilà, classique Philips Hue, comme chez moi. Là pour l'instant, j'en ai pas changé la lumière parce que j'ai déjà ici des petits NanoLif Canva qui, elles, changent de lumière euh, tout le temps et apportent une petite atmosphère, je dirais, plaisante. J'aime bien le placement de ce setup, même s'il est proche de l'entrée. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt agréable. Et au niveau du matériel, euh, de tout ce qui est. Euh, Clavier, souris et tout, tout m'a été envoyé par les de Logitech. Donc, les amis de chez Logitech, ils m'ont envoyé la Brio 4K ici. Ils m'ont également envoyé cette petite souris qui est celle que j'adore euh, utiliser. Ce petit clavier euh, mécanique, classique, petit format, j'aime bien et qui peut changer de couleur à volonté et même être utilisé sans fil. Et ça, c'est assez stylé. Donc, euh, moi, j'adore ce petit clavier. Il y a la ref que Mathéo va vous mettre. Le grand tapis de souris qui rend des travaux assez énormes. Bon, au total, Logitech, moi, j'adore. Franchement, ça a toujours été une marque dont j'ai toujours adoré les produits et que j'utilise à l'heure actuelle. Et donc, que, franchement, les travaux et le casque, c'est le casque que oui, chez tous vos streamers, DT 770 Pro, le classique, on aime. Et on passe au gros de ce qui a été fait ici. Et après, je vous parlerai également de l'acoustique, parce que si vous voyez des panneaux noirs comme ça sur le mur, c'est pas pour rien, c'est pour rendre le son vraiment agréable. On passe au foutu. <rire> plateau C'est le plateau avec Emma. Coucou Emma, tu vas bien Ça va et toi hein Oui, ça va super. Donc c'est le plateau qui nous a pris le plus de temps à faire. Ça a pris plusieurs semaines, ça a été assez long mais le but c'était de pouvoir produire mes propres émissions, mes propres vidéos avec fond vert, etc. si besoin. Mais surtout émissions sur Twitch et c'est possible et c'est ce que je vais faire. J'en avais marre que tout se passait à Paris, Paris, Paris. J'avais envie de décentraliser un peu tout ça, pouvoir produire mes propres trucs. À terme par exemple, Zach Enroulis pourrait se faire là. Si vous avez suivi les locales, vous savez qu'au début j'hésitais à utiliser des décors, des panneaux, tout ça. Finalement, on a la solution du fond vert qui s'intègre très très bien alors pour être honnête il a besoin d'un coup de steamer hein, histoire de défroisser un petit peu mais du coup comment ça s'est passé on a déjà dû trouver quelqu'un pour venir nous poser ah ah toute ce petit c'est une tringle c'est ça incroyable. voilà une ouais. petite tringle un avec là-bas un arrondi en arc de cercle pour casser l'angle droit parce que c'était un angle droit donc on a tout ça, ce, ce, ces 5 mètres de fond vert qui ont en plus été cousus par la gentille mamie de Alex qui nous a aidé qui a également aidé à sa manière et donc du coup ça fait un peu en forme de rideau voilà tu peux mettre monter descendre et tout c'est assez cool parce que derrière il y a la réserve donc il y a accès assez facilement c'est un fond vert on a fait des tests qui rend super bien il n'y a pas de souci. c'est vraiment top pour l'instant le seule chose qui changera ce sera le, les tables. Donc c'est des tables qui sont euh, achetées euh, Ikea classiques. Elles ont rien de spécial, mais bon. D'abord, avant de vouloir lancer un truc parfait, faut déjà lancer le truc et à la rigueur si ça s'améliore dans le temps, c'est plutôt top. C'est ma mentalité. Donc euh, c'est des tables qui sont classiques, mais qui serviront à pouvoir faire des émissions, des podcasts. J'ai une nouvelle émission qui va se lancer en novembre, en plus de Zachary sur ma chaîne, ce sera top. Et ce sera en plus en format podcast, donc c'est cool. Voilà pour le plateau avec des chaises, etc. Les micros, et c'est là l'importance que j'ai mis. Les micros sont tous reliés à ce produit. Donc c'est vraiment quali. Ce produit récupère. Tous les micros ici Donc comme vous voyez sont trois est accroché Et renvoient tout le son Ici De ce fait en fait Vu que les micros vont tous dans la même table son Ils ont les mêmes réglages Ils sont configurés pareil Il n'y a pas besoin d'en monter un Ou de descendre l'autre T'entends la même chose sur les quatre. Tu sais c'est pas les plans galères Où ouais il y a lui qui est saturé Lui qu'on entend mal Lui que si Lui que ça Ici ça n'aura pas lieu Alors ça a coûté très cher Pour euh, tout ce matériel Je pense que rien que le setup son m'a coûté à peu près 2000 euros Mais au moins Quand je ferai des émissions ici L'acoustique sera extrêmement agréable et ça, c'est très, très important. En parlant d'acoustique, je vais me permettre, on a également investi. Donc, si vous avez déjà vu le local, c'était un local qui était vide. Donc, vide. L'acoustique, si tu as du reverb, donc de l'écho, c'est parce que le son va venir, va frapper les murs et rebondir un petit peu à l'infini. C'est ce qui va causer cet effet d'écho. Il fallait le casser parce que le local avait de l'écho, surtout si je parlais très fort. Et on l'a cassé en installant pas mal de choses. Et notamment, ces petits panneaux déchets EQ acoustiques, séparés chacun par un mètre. Donc ça, c'est mon euh, ingé son qui m'a conseillé. C'est des panneaux qui vont absorber le son quand ça va un peu tomber dessus et euh, justement apporter un peu de la matière, etc. Et éviter cet effet reverb. Donc regardez, il y en un là, là, là là et si vous avez été attentif là-bas juste à côté du décor ça évite d'avoir des endroits vides. Mais quel est l'un des endroits les plus vides que tu puisses avoir dans un local C'est le plafond, mon con. Et le plafond, là également rec recouvert de mousse acoustique. Donc, c'est des grands panneaux de mousse acoustique. Il y en a euh, combien 4 x 4, ça fait 16. Donc, il y en a 16. Il, en a, il nous, doit nous en rester de trois de côté à foutre euh, ailleurs si besoin. Mais c'est ce qui fait que l'acoustique à l'heure actuelle au local est comme ça. Alors, il pourrait être encore mieux parce que là-bas, avec le côté de Thomas, il y a un petit coin où effectivement, ça peut aller rebondir là-bas. C'est pas encore. Parfait, mais c'est très très bien à l'heure actuelle. Quand vous allez venir voir une émission ou un stream de Zarco local, vos oreilles elles vont... Oh, oh mais... Mais qu'est-ce qu'on entend bien C'est trop agréable, génial, la vie est trop belle. J'ai également investi sur d'autres choses. Pour la lumière, on a acheté un big dôme de lumière sa mère pour rendre ici. Et on a de la chance parce que ici en plus c'est une ancienne galerie d'art et donc une galerie d'art donne des lumières comme celle-ci. Donc, On a ces lumières comme ça qui sont au plafond et qui sont réfléchissantes sur le bas avec en plus le dôme de lumière. C'est ce qui permet d'avoir une colorimétrie, enfin une colorimétrie ou en tout cas ne serait-ce qu'une luminosité qui est comme ça. Avec ça, nous avons acheté... Alors regardez, il y a des marques au sol. Donc il y a des marques au sol qui ont été faites par Alex parce qu'on a fait plein de tests pour tout ce qui était caméra et placement des caméras, vu qu'il va y avoir plusieurs scènes et tout. C'est des marques au sol qui serviront à, à poser du coup les trépieds et les appareils. Euh, photos euh, les caméras qui serviront pour les émissions. Donc pour les caméras j'ai mon Sony A7C, c'est celui que vous utilisez euh, que vous voyez là. Et pour le reste et ça c'est images et photos lion qui m'ont mis super bien parce que j'ai acheté mes produits hein, ça n'a pas été offert ou quoi mais le gars est tellement sympa là-bas, il m'a tellement aidé dans ma mise en place etc. Images et photos lion, grosse dédicace à eux. Donc ils m'ont donné deux autres caméras qui sont moins chères mais qui donnent une qualité sympathique également et qui ne se ressentira pas trop au changement de bail. Donc attention et ça, ça fait également partie des petites choses que nous avons acheté. C'est les Sony ZVE E10, regardez avec un objectif et tout, ça permettra de rendre vraiment quali. Donc, faut s'imaginer vraiment un plan caméra ici qui filme là en face, un plan caméra là qui filme le la total. vue d'ensemble, exactement la vue d'ensemble et un plan caméra ici qui filme là. Donc, on aura bien tout le plateau avec trois plans de canne, tout ça, machin. C'est assez cool. Comme vous avez vu, et ça, c'est grâce aux idées d'Alex. Alex, Alex ça a été vraiment extrêmement précieux. Vraiment, Alex, mon alternant, mon cœur, lui. Il a acheté ses petits meubles avec des petits bacs, avec Marc a... Si vous voulez, l'organisation, sa mère Donc, plein de trucs notés dedans. Donc, ça permet de ranger, d'avoir un endroit cool, propre, c'est important. Le petit frigo pour foutre... Euh, ça dépend, tu bois, toi te dit le mec Donc le frigo, bon, je vais pas vous décrire ce que fait un frigo, mais voilà, au global, ce qu'il y a de poser et de caler ici. On a également, et je me permets de le noter, une petite table-là. Et cette table-là, à quoi elle va servir Quand Monsieur Alex fera ici la régie des émissions qu'on va produire, la table, là, passe, ici. Alex pourra se foutre comme ça en face à face et avoir un deuxième écran en plus de celui-là pour régir, changer le son enfin changer les images etc les scènes et, euh, et blablabla et faire le tout grâce à ce petit stream deck c'est de cette manière qu'on va fonctionner pour changer de scène, de caméra, tout ça machin c'est pas encore de la régie pro mais Alex n'est pas un régisseur pro donc je vais pas lui demander les efforts d'un régisseur pro, je le suis pas non plus mais pour faire des émissions simples à faire comme Zach en libre ou alors mon nouveau podcast ma nouvelle émission ça suffira amplement en tout cas au début. Alors franchement je vais te être avec vous. <rire> L'investissement dans ce local m'a coûté très cher. Franchement, je pense que j'ai dû foutre peut-être bien 10 000 balles, peut-être un peu plus. Mais c'est un investissement que je referai tous les jours. Je ne regrette pas un euro mis ici parce que c'est un vrai endroit pour travailler. C'est un vrai endroit où je me sens bien. Je prends du plaisir tous les jours à prendre mon vélo et venir ici. J'ai toujours chez moi si besoin pour live nocturne ou quoi, nanana. Mais quand ça fait six ans que tu taffes comme ça de chez toi, avoir un endroit, un lieu où tu peux venir Bosser et ensuite rentrer chez toi, sortir de chez toi, avoir un rythme pro comme ça. Et surtout, et ça c'est une fierté, avoir un plateau où je peux littéralement hoster des émissions, que ce soit pour moi ou pour des amis ou peut-être pour des gens à l'avenir, tu vois. Même si j'avoue que vu que c'est un plateau du setup perso, je me vois pas trop, enfin du local perso, je me vois pas trop pour l'instant faire de la production pour des gens que je connais pas ou la monnayer. Mais à l'avenir, peut-être qui sait, mais en tout cas pour l'instant, c'est une vraie fierté. Si des frérots ont besoin, hein, des gens que je connais, que de ceux que je connais, en hein, bande de bâtards, et que vous voyez cette vidéo, si vous avez besoin d'une production sur Lyon, si vous avez besoin de quelque chose, Envoyez-moi un mail, n'hésitez pas, nous pouvons toujours nous arranger. Parce que je suis quelqu'un d'arrangeant, je suis très sympa. Voilà pour ce vlogal final. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, comme d'hab, petit like et tout. De très bonnes choses arrivent. On va passer une très bonne année. Déjà que ce début d'année était vraiment excellent pour ma part. Bah, enfin, c'est le début de rentrée. On espère continuer sur cette voie-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un like comme d'habitude. Et je vous dis, hop, je me cale là. À la prochaine les amis. Bisous.